Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Nos Régions du Talent. Après être allé à Bordeaux, à Toulouse et à Aix, j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'Ouest et tout particulièrement à Nantes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe, Jasmine et Jordan-Victor. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos spectateurs Bonjour, donc je m'appelle Jasmine Denis, je suis manager au sein de la Practice Data. Donc, j'accompagne des collaborateurs au quotidien et dans leur évolution de carrière. Et je suis également chef de projet chez nos, pro chez nos clients pour, dans les projets décisionnels. Euh, moi, je suis Philippe. Je dirige l'agence de, de talent à Nantes. Et merci de ta venue. Et bonjour à tout le <rire> monde. Bonjour à tous. Euh, du coup, moi je suis Jordan, Litex Java J2E au sein de Talent Monde, depuis 3 ans, au sein du groupe Talent depuis 11 ans. Et en plus de mes missions clients, je coanime la practice DevOps à Nantes. Philippe, si certains ne nous connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Talent Très volontiers. Euh, on est un cabinet de conseil en innovation technologique et de, en transformation digitale. On accompagne en fait nos, nos, nos clients dans leurs projets de transformation. Voilà. Euh, on est une société qui, sur cette année, sur nos ambitions de 2022, on devrait être 6 000 consultants à la, à la fin de l'année. On est déjà bien lancé sur cette trajectoire-là. On vise 600 millions de chiffres d'affaires à peu près. Et ça, sur différents continents, parce qu'on est bien qu'une société française est fortement établie ici. On est également présent aux États-Unis, au Canada, également en Amérique latine, également en Afrique, en Asie et bien entendu en Europe. On s'appuie. Est-ce qu'on travaille voilà. avec les, nos expertises C'est quoi Nos partenaires, c'est quoi Alors, nos expertises... Euh, Essentiellement, en fait, on essaie d'amener ce qui va permettre à nos entreprises clientes des sauts et des ruptures. Donc, on va être sur des technologies qui sont très innovantes. Ça peut être de l'IoT, ça peut être du Big Data, ça peut être tout ce qui concerne les technologies cloud, etc. Euh, évidemment, on travaille, ce n'est pas nous qui les faisons, mais on travaille avec des partenaires qui, qui sont les créateurs de ces technologies. Euh, on a différents types de partenaires, mais on a des liens quand même assez forts aujourd'hui avec Microsoft, le monde Amazon également, bien entendu, Salesforce, SAP, IBM, Oracle, enfin voilà, on a, on a beaucoup de monde, Google bien entendu, Snowflake, il enfin, y, y a vraiment du, du partenariat on pourrait passer on pourrait faire une séance uniquement là dessus mais c'est vrai que notre travail à nous c'est euh, du coup dans, dans, nos, dans, dans les piliers de notre activité on va avoir un, un pilier conseil pour accompagner nos clients euh, dans le choix de la meilleure solution qui, qui leur convient on va avoir un pilier projet pour aller du début à la fin d'un projet euh, les aider euh, mettre tout ça en musique et puis on va avoir ce pilier purement expertise, où là on va retrouver de l'expertise purement technologique, avec des grands experts, enfin des, ça va de l'architecte à ce que vous voulez, euh, de la techno donc, mais aussi de l'expertise méthodologique, on a beaucoup de conseils à ce niveau-là, euh, de l'expertise métier, parce qu'on est très présent dans différents secteurs, on va dire, et, et voilà, dans, dans du pur secteur, de, ça peut être du transport, ça peut être de la banque, de l'assurance. Donc en fait, on a vraiment cette notion d'une société non pas généraliste parce que je pense que ce n'est pas exactement ce qu'on est, on est plutôt des multi en fait. On a cette ambition-là, on a été créé sur l'expertise, on veut garder cette expertise jusqu'au bout. Et donc voilà, on a plutôt cette étiquette de multispécialiste. Et dans l'Ouest, et particulièrement à Nantes, ça se traduit comment Alors, ça se traduit par... Euh, D'abord, première chose, l'Ouest, c'est deux agences. Il faut dire qu'il y a une agence à Rennes euh, qui euh, doit avoir une bonne vingtaine de personnes. C'est des gens qui sont très prégnant sur tout ce qui est ERP et euh, le monde de l'agro. Donc là, vraiment très, très en pointe là-dessus. Et puis, il y a Nantes. Alors, Nantes qui est une, une, une agence un petit peu plus grosse puisqu'on est 110, 120 personnes. Euh, L'implantation nantaise, elle, elle remonte à 2007. C'est-à-dire que ça fait à peu près 15 ans. Et on avait la chance, il y a 15 ans, d'avoir Jasmine, mais elle vous en parlera tout à l'heure. Euh, on fait à peu près 8 millions, un peu plus de 8 millions de chiffres d'affaires. Et, euh, et on a une bonne centaine de, de clients, de partenaires locaux. Donc on est vraiment, euh, Nantes C'est vraiment très ancrée dans son territoire, en fait, et de longue date. Notre zone, on va dire d'achalandise, on pourrait dire ça, euh, pour Nantes, c'est voilà, Bretagne Sud, Pays de la Loire, on descend en Vendée, on va dans le Maine-et-Loire, enfin c'est un petit peu tout ça, là où Rennes va, va travailler un petit peu sur le, plutôt sur la Bretagne Nord, en fait. J'en profite pour dire à nos, à nos followers, tous ceux qui nous regardent que n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On a aussi une équipe qui est off sur le plateau et qui est là pour répondre à vos questions, à la fois des experts et des chargés de recrutement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interrompre, on répondra, on répondra à vos questions. Ce que je vous propose pour, euh, euh, pour personnaliser un petit peu ces, ces expertises dont on a parlé, c'est de vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter tous les deux un peu euh, vos missions, votre expertise euh, chez les clients euh, que vous faites pour Talent oui. Alors moi, par exemple, actuellement, j'interviens chez un client du domaine de l'industrie, donc en tant que chef de projet sur sa solution décisionnelle. Donc à la base, ce client avait un besoin fort d'accompagnement dans la mise en place et le développement d'un outil décisionnel, Donc Talent est intervenu à ce moment-là. On est une équipe de trois. L'outil, c'est ClickSense. C'est l'outil qui a été conseillé en fait en fonction des outils du moment euh, et des besoins du client. Donc on l'accompagne euh, donc dans la maintenance, dans l'évolution, euh, recueillir les besoins des utilisateurs et former les utilisateurs. Et de ton côté Eh bien de mon côté, alors moi je suis actuellement en mission depuis un an à la Société Générale Security Services. Euh, je fais partie d'une team d'architectes J2E essentiellement et j'ai deux missions entre guillemets, euh, une première mission qui concerne le développement applicatif, euh, notamment de la migration de documentation à l'heure actuelle. Et la deuxième mission, c'est lié à la team d'architectes à laquelle je participe. C'est un relais de la, de la grosse équipe d'architectes qui est basée à Paris euh, au travers de la transmission de bonnes pratiques et des, euh, et des recommandations de la Société Générale en termes de développement. Mais c'est aussi de l'accompagnement au développement euh, sur les future teams qui, sont, euh, qui évoluent à Nantes. Donc finalement, c'est un terrain de jeu, cette, cette mission, cette animation euh, de la practice DevApps. C'est un terrain de jeu supplémentaire Oui, c'est ça. Euh, enfin voilà, ça fait écho à ce que je fais euh, à, la, à la Société Générale. Si tu veux que je parle plus de la pratique DevApps, je peux, je ouais. peux continuer. Euh, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place au sein de Talent Nantes. et C'est euh, l'écho également de la structure Talent Labs qui est, euh, qui est à Paris, avec laquelle on est en partenariat. Pour des échanges de, bon, de, euh, de bonnes pratiques et, euh, et de veille technologique. Et en fait, au sein de TAN on a une communauté de développeurs et développeuses, euh, Java, Python, c Sharp, .net, voilà tout cet écosystème. Et euh, euh, j'ai deux travaux, euh, j'ai deux missions plutôt euh, au sein de cette pratique. La première, c'est je, ben, je suis référent technique euh, en J2E, donc c'est faire de la veille technologique, c'est des présentations techniques. Euh, voilà euh, assurer qu'on fait de la documentation correctement, mmh. toutes ces petites choses-là. Et la deuxième mission, c'est une mission plus relationnelle puisque je fais de l'accompagnement aux nouveaux arrivants, euh, j'aide au recrutement et euh, évidemment il bah, y a ce que je disais tout à l'heure avec la, la partie Talent Labs, j'ai euh, ce point relationnel que je mets en place avec euh, ce pont que je mets en place avec euh, Talent Labs. D'accord. Voilà. Finalement, j'ai l'impression que dans vos deux expériences, on sent la transversalité des, des expertises. Oui, complètement. Et est-ce qu'on le retrouve également euh, avec le, des, un lien avec le groupe Alors, à Paris, à l'international, comment ça se passe ah, mais Tu as raison Céline, c'est exactement ça. C'est très emblématique de comment on fonctionne euh, chez Talent, alors chez Talent Nantes bien sûr, mais chez Talent en général. Euh, on a cette, ces communautés d'experts qui donc forcément travaillent ensemble, et ce n'est pas des silos, c'est très des au contraire. Euh, on travaille évidemment naturellement beaucoup avec le groupe, donc il y a une, un type de clientèle, de, de grands comptes nationaux, voire internationaux, et qui nous mettent en relation forcément euh, avec, euh, avec nos homologues parisiens et ou internationaux. Alors Je vais prendre juste un exemple, c'est typiquement, on sait que la SNCF c'est un... Un grand groupe, son siège est plutôt parisien. Il se trouve qu'il y a ici un back-office très important de la SNCF. Et donc, on travaille ici à la SNCF, mais naturellement en coopération avec les équipes parisiennes. Et de la même c'est la même chose pour la Poste, c'est la même chose pour un certain nombre de back-offices, on va dire, de, de sociétés... Euh, bancaire ou des choses comme ça. L'autre chose aussi, l'autre dimension sur laquelle, on, enfin que j'aimerais bien rappeler là aussi, c'est typiquement, on a un client local ici qui s'appelle Naval Group euh, pour des besoins de son propre déploiement Il s'est installé en Australie et il nous a demandé de l'accompagner. Donc ça, on le fait aussi. Donc c'est vraiment, c'est des, des, des, des beaux témoignages parce que, oui, on est des experts dans notre, entre guillemets, silo ou dans notre discipline, mm -hmm. mais la pratique quotidienne, c'est que voilà, on, on est transverse, on travaille avec les autres, et c'est tout le plaisir qu'on a de le faire chez Talent. Et j'imagine, ça élargit le terrain de jeu des, des collaborateurs Considérablement, considérablement. <rire> parce que ça peut aussi donner des idées, des, des envies de, de passerelles vers autre chose, et, et là-dessus, on sera toujours aux côtés des collaborateurs pour qu'ils s'épanouissent. Enfin, nous, nous c'est une grosse plus Value ou une valeur ajoutée quand un, un collaborateur a envie, en fait. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense que Jasmine, 15 ans chez Talent, euh, oui. tu es un petit peu, pour moi, l'incarnation de, de, de, de ces passerelles possibles, de cette un, évolution. C'est bébé Talent. talent. <rire> C'est mon bébé Talent. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours oui, alors du coup, je suis arrivée chez Talon à la sortie d'école euh, en tant que consultante junior euh, dans la B.I. J'ai eu l'occasion de travailler sur euh, divers outils, euh, sur reporting ou sur euh, la data intégration dans différents euh, domaines euh, métiers, l'énergie, le transport, la finance. Euh, J'ai pu évoluer euh, vers la gestion de projet euh, quand j'en ai senti euh, l'envie. Et maintenant, je suis aussi manager euh, donc en interne. J'accompagne les collaborateurs euh, dans leur évolution de carrière euh, à mon tour. D'accord. Oui, donc en 15 ans, plein de, euh, plein de choses euh, voilà. différentes depuis, euh, depuis ton arrivée. ça. Et toi également, euh, 11 ans si je ne me trompe pas C'est ça, 11 ans, 8 en région parisienne, 3 sur la région nantaise. Euh, pareil, beaucoup de développement pendant ces 11 ans. Et, euh, et puis, ce que disait, euh, ce que disait Philippe, euh, ben cet esprit d'accompagnement des collaborateurs. Moi, je sais que j'ai mis le souhait, euh, il y a trois ans, de partir et de venir en région. Euh, en région. Talent Nantes a su m'accueillir. Et euh, Talent, euh, le groupe, m'a accompagné pour, euh, pour mon projet de mobilité. Et je me suis retrouvé, je me suis retrouvé ici, euh, dans cet environnement très familial. Heureux. <rire> heureux. <rire> C'est ça, heureux. Ça me permet de poser votre question. Pourquoi Nantes et après, je pense qu'on peut aussi chacun répondre. Est Il y fait bon vivre. Pourquoi peut-être des Parisiens qui nous, qui nous regardent auraient envie, ou Parisiens ou autres d'ailleurs dans d'autres régions, auraient envie de, de venir s'installer ici Essentiellement pour un projet personnel. En fait, moi, originairement, je suis de Grenoble, donc c'est une ville qui est un peu plus petite. Quand je suis allé à Paris, c'était pour mes études et pour. Ben, voilà, le talent m'a accueilli. Et en fait, moi je voulais fonder une famille, mais je ne me sentais pas de le faire en région parisienne, donc j'ai voulu déménager, et Talent m'a proposé du coup Nantes. Nantes a répondu présent et m'a accueilli. En plus, il y avait un besoin à l'époque au niveau de la structure de développement, on cherchait beaucoup de profils, et on cherche toujours, d'ailleurs si vous êtes intéressé, <rire> venez nombreux. Et, euh, et Talent m'a accompagné en fait pour le, pour le déplacement et moi je connaissais un petit peu Nantes au départ ben, parce que ben, voilà, j'aime bien, bien la bière, on a une grosse industrie parce à Nantes, euh, j'aime bien le Hellfest et du coup ça me permettait de me rapprocher euh, et au final ben, j'ai retrouvé, retrouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire une ambiance familiale au sein de Talent Nantes, donc je suis resté et cette ambiance familiale s'est d'ailleurs renforcée en fait avec la crise sanitaire puisque euh, euh, avec la mise en place du télétravail, euh, Talent a eu l'intelligence, on va dire ça comme ça, euh, de mettre en place une structure pour permettre aux gens de travailler à distance, mais depuis les locaux, euh, les locaux de Nantes. Donc ça permet en fait de venir, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler à distance depuis chez eux, ou qui veulent garder le lien social, euh, de venir travailler ici. D'accord, donc finalement Talent s'est adapté à la, à la, ouais. au vécu, au ressenti de chaque collaborateur. Oui, tout ouais. à fait. C'est exactement ça tu et, et de maintenir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, c'est important aussi, ouais. Ouais. ça fait partie de nos valeurs. Nantes, ou, tu tues au tu, jeu euh, Non, non vas-y, je t'en prie. Non, bah, Nantes, On a euh, parlé du Elfeste déjà. <rire> D'accord, le Elfeste c'est bien, la bière c'est bien, avec modération ouais, voilà, quand même, je vous rappelle. Non, c'est une ville extrêmement dynamique, Nantes, c'était vraiment une capitale régionale. De très très très vive culturellement c'est vraiment très très bien en termes de mobilité douce aussi il y a beaucoup de choses qui sont faites c'est une, une capitale régionale je viens de le dire mais qui, qui est aussi au niveau du sport et très dynamique il y a du foot mais il y a du hand il y a vraiment beaucoup de choses et tout en étant donc une ville très dynamique en même temps très enracinée dans son territoire ça veut dire que très rapidement on est dans la forêt dans la campagne encore plus rapidement on, enfin ou presque on se retrouve au bord de la mer donc c'est vraiment un endroit d'où à vivre bon il y a un pôle universitaire qui est quand même de qualité donc il y a vraiment beaucoup de qualité et au fond même dans nos relations avec le groupe, euh, ben, on a des locaux qui sont assez jolis, mais qui sont juste à côté de la gare, donc je on va très, très, très vite. Pratique oui, pour venir ce matin. Céline est venue ce matin et repart dans la foulée. Donc oui, c'est quelque chose de vraiment très, très pratique pour vivre et un endroit sympathique. Mais au-delà de ça, moi, je dirais, bon, j'ai envie de, évidemment de vendre Nantes, entre guillemets, l'agence, mais je, je voudrais aussi euh, parler de ce qu'on est, nous. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a ce, ce, cette, ce slide à l'écran. Euh, on est un peu une famille euh, et on aime se retrouver ensemble. Et, et, et ça, pourquoi venir à Nantes bah, Pour tout ce que j'ai dit sur Nantes et la région nantaise et la Bretagne, mais aussi pour ça. Pour les bien équipes voilà. Je vois que vous aimez vous jeter dans la boue alors, oui. euh, moi non, <rire> mais une peut-être. La photo est de le doute est permis. <rire> voilà, oui, donc ça c'est un, un événement qu'on fait à peu près chaque année. Je ne sais pas comment, si c'est qu'est-ce qu'on fout là, je crois. C'est voilà, ça, qu'est-ce qu qu'on fout là, là, oui. Exactement, donc avec un, un, un parcours en équipe. Donc il a toujours cette notion de, de faire les choses ensemble et qui est très fédérateur en, en termes d'état d'esprit. Euh, voilà, on essaie de porter nos couleurs un petit peu partout. D'ailleurs, on porte aussi mmh. les couleurs de, de, de talent euh, à cette manière-là, à la manière boitonne. Euh, Je crois que tu avais une petite anecdote sur les photos qu'on voit à l'écran sur les Polaroids. Les Polaroids, ce sont des Polaroids qu'on a fait en juillet dernier à l'inauguration de, des locaux. Et euh, on voit une bonne ambiance, mais ça, c'est assez classique chez nous. Mais sur la photo droite, il y a aussi les serveurs qui sont là et qui étaient ravis d'être là. Et je voulais juste dire, voilà, ça, c'est talent. Euh, qui a envie de venir, vient, et on, il est le bienvenu, bien entendu. Et euh, la bonne humeur est contagieuse. Absolument, et quand on les retrouve, on en rigole, évidemment, assez régulièrement, <rire> parce que c'est quelque chose qui est juste à côté. Donc oui, venez pour ça. Euh, on a de la place pour cette, ce type d'énergie, avec une ouverture d'esprit et, et l'envie de, de faire des choses ensemble. Quand je suis arrivé, on, on était à peu près à la, la moitié comme effectif chez Talent. Je suis réveillé ici il y a deux ans. On va très vite, on avance très vite, mais on avance très vite parce qu'on est on est heureux de le faire ensemble en fait. Je pense que les croissances fortes, si elles se font de manière trop brutale, ça marche pas en fait. Et on retrouve pas euh, bah, les vertus de, de talent qui est qu'on veut faire se faire plaisir en fait. C'est encore que... une fois ce terrain de jeu. Enfin, jeu, c'est pas par ouais. hasard. On veut le faire ensemble et on veut s'amuser. Et du coup, d'ailleurs, tu parlais de tu parlais de croissance. On n'en a pas forcément parlé tout à l'heure, mais euh, du coup, vous avez fait une croissance euh, ex, enfin, Alors, euh, externe su, su, également. Su, su, oui, complètement. Et notamment sur la, sur la partie euh, nantaise, en fait. Euh, on a démarré, euh, donc, j'avais dit, je crois, de 2007. Voilà. Euh, on, on, au fil du temps, on a, on a intégré une partie de la société Excel Group, enfin la partie nantaise. En 2019, on a intégré la partie iCube, qui, qui était un pur player Microsoft. Donc, On a aussi densifié nos expertises mmh. à ce niveau-là. Et plus récemment, c'est l'équipe de Pas à Pas qui nous a rejoints, qui sur la, la partie nantaise doit représenter 20 à 30 personnes. Donc on, on arrive à une taille assez significative, mais toujours avec le soin quand on choisit des, ce type d'alliance ou de rapprochement, de détecter des entreprises qui ont un ADN assez proche de talent, mmh. c'est-à-dire vraiment encore cette notion d'équipe, cette notion de jeu, cette notion d'expertise, c'est vraiment clé quand euh, euh, nous, ou, en particulier nos dirigeants, je ne participe pas à ce genre de choses, mais voilà, on, on en parle de temps en temps. Quand on sélectionne quelque chose, c'est vraiment très déterminant. Et de fait, euh, aujourd'hui, on est, on, est, on est 110 et on sera forcément plus à l'avenir. Et donc, du coup, vous savez soigner les intégrations Oui, oui, oui on est très oui. attentif à ça. Alors, il euh, y a de l'intégration informelle qui, est, qui repose beaucoup sur la culture. Mm -hmm. Et puis, et naturellement, du côté des RH, on essaie d'être très attentif à ça. On sait pas. que c'est déterminant. Je te coupe parce que j'ai une, une question de, de mmh. Salim euh, et d'Emmanuel, pardon, excusez-moi, plusieurs questions. Une question d'Emmanuel euh, qui, de, qui demande euh, comment on accompagne les, les collaborateurs dans la mobilité euh, eh bien Emmanuel, merci. C'est une très bonne question. <rire> euh, Est-ce qu'on a un partenaire Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ben, L'exemple même de, de Jordan montre que on favorise ce genre de choses et, et on y est très attaché parce que voilà, on vit ça en, en groupe. Euh, et on est tellement attentif à ça qu'on a établi un partenariat avec une société qui s'appelle Mobility et qui va faciliter en fait l'ensemble des éléments liés à ce type de transfert, notamment tout ce qui concerne les logements, enfin énormément de choses sur lesquelles nous on avait peu de valeur ajoutée parce que notre métier c'est l'expertise plutôt technologique et ça simplifie les démarches euh, voilà complètement et donc ça marche vraiment bien merci à eux et donc oui oui bien sûr dès qu'on peut le faire enfin la mobilité c'est facile Bon bah, Emmanuel il euh, n'y a plus qu'à qu quitter votre région pour nous, pour nous rejoindre euh, j'ai une autre, euh, une autre enfin, euh, on parle de nous rejoindre d'ailleurs euh, je bafouille un peu euh, les postes vous avez des postes ouverts euh, quels sont les grands métiers qu que vous recrutez dans l'ouest alors on, on, on... On grandit vite et fort donc oui bien sûr on a beaucoup de postes je pense que cette année oui tu as raison effectivement vous, vous allez les voir à l'écran mais pour donner juste une, une petite idée sur la région ouest on va recruter 70 personnes je pense ça donne un petit peu le tempo de, ouais. dans lequel on est inscrit après ça concrètement pour nantes on est très en recherche de, de consultants et de développeurs ça c'est très important pour la partie développement euh, on, a très, on, a, on a de fortes demandes là-dessus et on voudrait vraiment se, se développer. Euh, ensuite, tout le pôle data, qui est un pôle historiquement très développé chez nous. Euh, on a aussi besoin de pas mal de, de consultants là-dessus, donc à la fois dans la data intégration, la data visualisation, le big data, tout ça, c'est des choses qu'on fait bien et qu'on, du coup, on est un peu connu pour ça, donc on nous le demande beaucoup quelques consultants aussi d'AMOA ou des choses comme ça sur des secteurs bancaires oui ça on est très très friands de ça et pour terminer euh, des, des, des consultants dans l'univers euh, euh, Microsoft, Office 365, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on, on, est, on est très preneur Donc, il y en a beaucoup, vous, vous le verrez dans le fil de, de la conversation. N'hésitez pas à solliciter nos recruteuses, bien Exactement, entendu. Exactement, voilà, Delphine euh, et Bernadette euh... sont connectés pour répondre à toutes, toutes vos questions. Mmh. Et si vous regardez ce live en, en replay, pareil, n'hésitez hein, pas à poster vos, vos commentaires. On les recevra après coup et on, on y apportera des réponses. Voilà, dans les grandes limites. À la limite, il n'y a, a pas de limite, C'est ça. Il y a ceux qu'on a identifiés, qu'on cherche, mais n'importe qui arrive, on va regarder on va se dire euh, « Ah oui, c'est bien ça. » C'est vraiment très enthousiaste. On, on veut avancer. Quoi. Des serveurs, Donc, euh, des apiculteurs. <rire> euh, des... Éventuellement. <rire> des brasseurs. Hein, des des ça, brasseurs. Ça, tout à fait. <rire> sûr. Non, mais il si fallait que ça vienne de quelqu'un un peu plus haut. <rire> Avec modération. Et tout à l'heure, tu parlais de, enfin, et même tout, tout ça, vous parliez de, de, de la vie d'agence. Est-ce euh, que tu peux nous parler, je sais que Talent est labellisé Great Place to Work, est-ce que tu peux en parler Absolument, j'aurais dû en parler avant, tu as raison. Alors oui, euh, on, on est euh, depuis de nombreuses années dans le top 5 en fait, des, des enquêtes Great Place to Work. Qu'est-ce que c'est que Great Place to Work ben, En fait, c'est un, un sondage en fait, qu'on envoie à l'ensemble de, de, de nos collaborateurs, un sondage anonyme en fait. Euh, sur différentes dimensions euh, du boulot et de comment ils peuvent se plaire ou ne pas se plaire à cet endroit, de la crédibilité des managers, de la politique... Enfin, c'est extrêmement exhaustif. Et, euh, et donc, de, depuis plusieurs années maintenant, on consolide ces éléments-là. et elles, Ils sont absolument fondamentaux pour éclairer euh, notre management, nous les directeurs, euh, à la fois au niveau du groupe, au niveau naturellement de la région, et pour répondre aux aspirations des collaborateurs, c'est vraiment un baromètre très très fin et très précis de comment on peut faire pour que nos collaborateurs se sentent bien. Et on est bien payé en retour, puisque effectivement ça marche bien. je vous dis encore une fois, dans le top 5 depuis plusieurs années. Oui, je crois que plus, plus de 80% des collaborateurs déclarent qu'il fait vraiment bon vivre chez Talent. Donc, Complètement, euh, voilà. donc c'est plutôt sympa. J'ai voilà. une question de Salim, du coup, euh, cette fois-ci c'est la bonne, euh, qui demande, euh, est-il possible de se former chez Talent Peut-être qu'un de vous deux peut, euh, oui. peut répondre. Oui. Moi, je peux en parler. Par en euh, effectivement, effectivement, on pousse même à ce que les collaborateurs euh, se forment. C'est important euh, chez Talent. Euh, donc, il faut aussi savoir qu'on n'est pas siloté, comme Philippe l'a dit tout à l'heure. Euh, donc, les besoins de formation, euh, on les recueille auprès des collaborateurs parce qu'on a un management de proximité auquel on est attaché. Euh, donc on recueille les besoins de formation, on conseille aussi euh, en fonction des besoins des clients, on va orienter éventuellement les besoins de formation. Et il euh, n'y a pas de, de silo dans le sens où si un collaborateur, par exemple de la practice DevOps, souhaite changer et faire de la data vise, ben on va l'accompagner dans cette démarche, on va le former. Donc euh, les collaborateurs sont assez libres aussi de bouger un petit peu au gré de, de leurs envies. Et toi tu as pu être formé ou certifié certifié pas encore mais c'est sur le chemin euh, formé oui plusieurs fois notamment cette année euh, bah, du coup pour rejoindre ce que disait euh, jasmine euh, moi personnellement j'ai eu deux trois formations une qui correspondait à des besoins clients euh, sur kubernetes et les deux autres formations c'était des besoins personnels j'avais envie de euh, d'agrandir mes compétences du point de vue de la sécurité. Donc, j'ai bénéficié d'une formation dans ce sens-là. Et pareil, comme c'est des choses qui sont très demandées par nos clients, la partie RGPD, c'est quelque chose mmh. au fait, auquel on fait attention. Et pareil, j'ai pu bénéficier d'une formation sur RGPD. c'est oui, non seulement possible, mais c'est recommandé. En fait, on a, on a un outil logiciel où sont enregistrés un, un nombre infini de, de, de, de formations qui sont à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut aller consulter ça, tout le monde peut s'inscrire. Et si on ne la trouve pas, on peut aller chercher des formations à l'extérieur. Donc oui, oui c'est un axe très fort. Okay, super. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions en commentaire. On prendra de, le temps d'y répondre voilà, maintenant ou un peu plus tard. Est-ce que vous avez un petit mot pour du coup, inciter tous ceux qui nous regardent, s'ils ne sont pas encore à 100% sûrs de nous, de nous rejoindre, un, un mot pour leur donner envie d'arriver à l'agence de Nantes ah ouais. Venez chez nous, en plus on est bien habillés. Ouais, en effet. Vous aurez de super t-shirts euh, aux couleurs de la Bretagne. Euh, ouais, J'ai envie de paraphraser cette grande enseigne de l'agroalimentaire, venez comme vous êtes, surtout, <rire> comme on dit. Ouais, Même si bien. vous êtes serveur, vous pouvez. <rire> oui, tout le monde est le bienvenu. Moi, ce que je voudrais essayer de partager avec vous, c'est plutôt de dire euh, c'est un job qu'on vous propose, mais c'est plus qu'un job, en fait. C'est aussi... Euh, des relations euh, fortes, amicales, euh, c'est du jeu aussi. Euh, donc oui, c'est plus qu'un job. Bah, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes les questions de... de merci de, de ta venue, Céline. Je sais que oui. tu un fais l'aller-retour. C'est vraiment le, la turbo-intervention, on va dire. <rire> mais, euh, merci beaucoup. Un grand plaisir. Et merci à vous. Euh, je le répète une dernière fois, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. Euh, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un live dédié à la Power BI. Euh, et puis, d'autres dates à venir. Donc, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à notre page LinkedIn pour suivre, suivre toutes nos actualités et j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.